Bonjour, bienvenue à la médiathèque. Alors euh, aujourd'hui on va faire une petite vidéo euh, qui va remplacer en partie une animation euh, qu'on souhaitait euh, vous proposer euh, cette année dans le cadre des journées vertes. Euh, nous avions choisi comme thème euh, la vie sauvage locale et plus particulièrement euh, les oiseaux puisque c'est une partie de vie sauvage qui nous accompagne tous les jours on peut voir les oiseaux en ville à la campagne et c'est aussi assez accessible à tous c'est à dire qu'on peut le faire en groupe seul avec des enfants euh, voilà euh, alors pour observer les oiseaux il y a quand même un moyen qui Très simple, euh, c'est de les nourrir. Euh, alors, ça nous sert à nous, mais ça sert aussi aux oiseaux qui en ont besoin. Il faut savoir quand même que 50% de la population des oiseaux peut mourir de froid ou de faim en hiver. Donc, c'est quelque chose d'important. Euh, je parle de l'hiver, puisqu'il y a une période qui est privilégiée pour nourrir les, les oiseaux, qui va plutôt euh, de la mi-novembre. à à la mi-mars en sachant que si vous commencez alors c'est bien de ne pas interrompre le nourrissage puisque les oiseaux ne sauraient pas euh, où trouver à manger s'ils ont pris l'habitude euh, alors, si vous avez un jardin, euh, c'est bien de privilégier un lieu qui est à l'abri des prédateurs. Donc, euh, plutôt éloigné des arbustes, des buissons, des murets. Euh, voilà. Si vous avez un chat, des chats, euh, voilà, on va éviter d'attirer les oiseaux pour qu'ils se fassent croquer par votre animal domestique. Euh, en ce qui concerne l'alimentation que vous pouvez donner euh, aux oiseaux, il y a des choses tout à fait euh, courantes et communes que vous trouvez euh, dans les grandes surfaces, euh, des graines, des sachets de graines, des boules de graisse. Euh, peu de gens euh, le savent, mais c'est euh, vraiment important à savoir que vous achetez des boules de graisse avec euh, bah, des petits filets. En fait, il faut l'enlever du filet, le filet est un emballage, euh, c'est pratique c'est vrai pour euh, suspendre mais euh, en fait euh, c'est voilà, dangereux pour les oiseaux des oiseaux s'y coincent euh, il se blesse, euh, il se blesse le bec par exemple, euh, et aussi une fois que le sachet est terminé, il peut s'envoler, c'est du plastique, euh, c'est un filet en plastique euh, qui part euh, dans la nature. Donc vous pouvez l'enlever euh, pour, euh, du coup, comment faire pour euh, avec sa boule de graisse sans filet, alors vous pouvez acheter ce genre de choses, ça coûte pas très cher, on met la graisse à l'intérieur, si vous en avez pas, si vous voulez faire avec de la récupération, vous pouvez utiliser un fouet de cuisine, c'est très pratique, on la met à l'intérieur et on peut suspendre. Euh, vous pouvez aussi très bien fabriquer vous-même, c'est euh, pas cher. Euh, c'est bien aussi comme activité à faire avec des enfants, euh, pour on sait jamais en cas de confinement, ça peut faire une activité, quelque chose, une occupation. <rire> euh, voilà. Il suffit de mélanger des graisses végétales, euh, c'est aussi important que ce soit végétal, euh, avec euh, de, euh, donc des graines euh, et vous pouvez par exemple les mettre dans les interstices d'une pomme de pin que vous avez ramassée en balade euh, suspendue, ça fonctionne très bien on peut utiliser euh, par exemple alors là c'est une noix de coco euh, bon, avec un petit système de ficelle c'est pareil, vous remplissez vous pouvez mettre directement des graines dedans vous pouvez mettre avec de la graisse euh, on peut penser aussi au jardinage, vous pouvez vous pouvez euh, planter par exemple des tournesols, et laisser faner, les oiseaux viendront piquer directement. Il y a plein de solutions, euh, on vous en donnera d'autres, vous pouvez en trouver aussi à la médiathèque dans les, dans les livres, on a plein de nouveaux livres pour les adultes et euh, certains pour les enfants. Vous avez des conseils, des techniques, euh, tout ça. Euh, Passer cette étape, euh, vous pouvez aussi vous servir d'un outil qui est ludique et euh, qui est aussi euh, scientifique, euh, qui est une application qui s'appelle Bird Lab, qui euh, a été euh, conçue par le Muséum d'Histoire Naturelle en partenariat avec la Ligue de Protection des Oiseaux, la LPO, euh, qui consiste en fait, c'est une application vraiment simple, euh, ludique, vous avez des petits jeux dessus qui vont d'abord euh, vous apprendre en fait à reconnaître les différentes espèces euh, qui viennent dans votre jardin, ou sur votre balcon, voire euh, dans la rue même. Euh, une fois que vous avez euh, fait euh, plusieurs jeux, euh, vous pouvez euh, noter euh, vos observations dans votre, euh, dans votre espace, euh, les notifier et les envoyer via l'application à des ornithologues, à des scientifiques, des spécialistes qui ensuite vont se servir de vos observations pour analyser le comportement des oiseaux et aussi des espèces entre elles et la population aussi présente sur le territoire. Ce dispositif, ça s'appelle de la science participative, c'est-à-dire que n'importe quel citoyen peut euh, volontairement participer à la science, et c'est quelque chose qui, euh, qui fonctionne très bien et qui a donné des résultats. On a déjà des résultats d'études euh, menées à partir, de, euh, euh, à partir des observations de Bird Lab euh, des années précédentes. Euh, il y a des gens qui n'ont pas de jardin, qui n'ont même pas de balcon ou d'espace pour observer les oiseaux. Sachez qu'à euh, la médiathèque, on a fait installer deux mangeoires qui sont euh, donc devant la médiathèque, vous pourrez venir les voir, qui sont des mangeoires publiques et qui ont été recensées euh, dans l'application BirdLab. Grâce à ces mangeoires, vous pouvez aussi faire vos observations à la médiathèque, devant la médiathèque, et participer à... Euh, euh, bah, aux sciences participatives. Je vous souhaite euh, une bonne journée. N'hésitez pas à venir à la médiathèque, emprunter les livres sur les oiseaux, nous poser des questions, euh, venir voir euh, les mangeoires. On sera ravis de vous informer.